jardin. Donc euh, voilà, vous voyez on a beaucoup de d'arbres en fleurs maintenant comme les, les cerisiers japonais. Celui-ci c'est le colonnaire. Euh, cerisier colonnaire, un de mes deux cerisiers colonnaires. le cognassier qui est qui a déjà bien commencé à fleurir. ça sort de partout il va falloir que je m'occupe de mes fraisiers aussi j'ai pas encore nettoyé le, le bac le sorbier des oiseleurs un lila un de mes deux lida et le poirier à fleurs C'est vraiment sympa, il n'est pas encore super grand, mais déjà c'est bien fleuri. Alors, celui-ci, c'est un virbinum plicatum, donc c'est assez étalé en fait, et ça fait plein de petites fleurs blanches, donc c'est vraiment sympa. Là, on a les framboisiers bah, qui poussent bien, qui poussent pas mal. Il y en a un là, un autre ici, et l'autre se trouve derrière. Alors voilà, il est là-bas. Et j'en ai aussi un en face, que mes chiens avaient mangé. Ça pousse quand même, ça pousse bien. Donc, pas de soucis. Voilà, donc le Cornus Milky Way, Nuscusa Milky Way Les bourgeons commencent à s'ouvrir Là on a euh, une petite fougère Qui fait vraiment des, des fleurs sympas Il est un petit peu euh, Il a le, le bord des feuilles Qui, qui se colore en fait C'est sympa Celui-ci je me rappelle plus on peu plus ce que c'est et il n'est pas, euh, pas encore ouvert. Il est assez tardif celui-ci à s'ouvrir. À pareil, encore un colonnaire. Là on a les, poires, les pommiers là, qui commencent à, à bien s'ouvrir. On voit les fleurs, les boutons, les boutons rouges là. Et là, on voit le, le, mal, le malus Everest. Donc euh, voilà, lui euh, c'est pareil. Ça, ça devrait pas tarder à s'ouvrir, ça va être vraiment super joli. Ouais, le deuxième pommier. Là, je les ai bien taillés, donc ils vont beaucoup moins fleurir, mais ils vont quand même faire énormément de fleurs encore. Voilà. Donc ici la zéminier Triloba donc, euh, qui tarde un petit peu à s'ouvrir mais bon comme c'est la première fois on voit qu'il y a des bourgeons ici donc euh, je, je sais pas du tout c'est la première année que, que je l'ai donc euh, on va voir ce que ça donne pour l'instant euh, il n'est pas encore ouvert. Là ici voilà donc encore un cerisier japonais donc euh, là il a plus la, la, la forme d'une corbeille c'est un prunus euh, canzan, Donc, euh, qui devrait être vraiment très joli à terme quand il sera à rendre une belle taille. Il y a un joli tronc, là, je l'ai protégé comme mon autre cerisier, et ça fait vraiment des jolies fleurs roses comme ça, c'est magnifique. Voilà. Les feuilles sont euh, marron un petit peu quand elles, elles sortent et ensuite elles deviennent vertes. Là on a les escaloniens que j'ai plantés en remplacement de mes rhododendrons l'année dernière, en fin d'année aussi, et en fait les rhododendrons ça n'aime pas trop le soleil et comme c'est les toutes premières plantes que j'ai installées dans le jardin en fait je m'étais pas renseigné suffisamment sur l'exposition, je savais qu'il fallait un sol acide mais le l'exposition euh, voilà, je l'avais pas euh, pris en compte. Donc euh, bon, effectivement euh, ça leur a pas trop réussi. Donc euh, je les ai transplantés l'année dernière. Je les ai transplantés ici, donc certains étaient déjà là. Comme celui-ci par exemple, bon, il y a toujours des petites taches mais bon, ils sont quand même moins atteints que ceux-là par exemple. Et celui-ci est magnifique. Euh, celui-ci aussi était là, je crois, ouais. Non, c'est un, une transplantation aussi, ça. Et voilà, celui-ci aussi est magnifique. Donc, il ne devrait pas tarder à s'ouvrir aussi. Donc, normalement, ils sont censés faire de, de, plus de 2 mètres à terme, mais apparemment, ça pousse quand même très, très lentement le, le Donc, euh, Donc voilà, j'en ai encore d'autres ici. Celui-ci aussi euh, était là depuis le début. Et ceux-là, je les ai ajoutés euh, ouais, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Les autres, euh, ça doit faire euh, six ans, je crois. Donc euh, voilà, un petit chèvrefeuille euh, grimpant. Alors, il y en a qui font des fleurs blanches et les autres font des fleurs roses, je crois. Les gens qui sont fanés, il faudrait que j'aurais dû les couper mais bon. Voilà donc les pieds de cassissier les pieds de cassissier, euh, bah, ils se développent bien. Les trois, les trois pieds se développent bien. Donc ça c'est aussi un cornus, mais je ne sais plus euh, c'est un cornouillé, mais euh, ça fait des fleurs blanches. Je ne me rappelle plus le, euh, comment le, la déclinaison exacte. Normalement c'est ça pousse jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50, donc c'est assez sympa. Ça fait des, des feuilles euh, qui changent de couleur en fait en, à l'automne, très joli. donc euh, qui, qui deviennent un peu roses sur les bords donc c'est assez euh, assez sympa il ouais, y a encore un petit coin là avec euh, celui-ci c'est un Philadelphus coronarius alors je sais plus le nom exact euh, en gage euh, normal mais euh, c'est pareil ça peut faire euh, 3 mètres je crois donc euh, bon je le taillerai parce que je l'ai euh, il est à côté de l'eucalyptus donc euh, qui est aussi assez grand donc ça doit atteindre 2 à 3 mètres de haut je crois donc, bon il y, a, il y a tout un tas de petits arbustes ici à côté qui sont sympas bon je me rappelle plus ce que j'ai mis exactement mais ça devrait fleurir ici prochainement donc là on a un arbre à caramel en fait ça ne fait pas de caramel hein. c'est simplement que, à l'automne quand les feuilles tombent et qu'on marche dessus ou qu'on les, qu les froisse en fait on a une une odeur de caramel ou de pain d'épices en fait c'est selon c'est assez sympa voilà donc ici j'ai mon albizia. et euh, l'albizia l'année dernière euh, il n'a pas fleuri, alors qu'il avait fleuri l'année précédente. Euh, il y avait en fait énormément de pucerons qui s'étaient mis, de, mis dessus. Donc je sais que Black protège son noisetier, je crois, et il veut mettre des, des fèves au pieds. Donc moi, je vais faire, plutôt que d'attirer les pucerons au pied, en fait, je, je vais plutôt faire l'opération inverse, c'est-à-dire du répulsif, en mettant des œillets d'inde au pied et... Peut-être en, en en accrochant ici avec une petite jardinière suspendue là pour essayer de les éloigner un maximum. Donc voilà, une autre méthode de, pour essayer de voilà. se débarrasser des pucerons. C'est un rosier qui est assez grand que j'ai déplacé, là, qui, qui a été plié par le vent. Enfin, il a été couché pratiquement, je sais pas, il n'était pas bien enterré ou quoi. Il ne s'est pas bien implanté. Donc là, je l'ai déplacé en début d'année donc euh, ça fait des très grandes euh, des très grandes fleurs blanches donc euh, il devient assez assez grand il, de, il doit faire pratiquement 2 mètres je crois au plus haut donc je l'ai bien taillé pour essayer de que ça reparte euh, au mieux et là on voit en fait le le tuna euh, le touna cedar flamingo donc ça c'est vraiment un arbre super ça fait euh, ça ne fait pas de fleurs, mais les feuilles sont roses au démarrage pendant au moins un mois. Donc ça, voilà, il n'est pas encore super grand, mais vous allez voir ce que ça donne. Je, je le refilmerai prochainement. C'est vraiment sympa. Je me rappelle pas de tous les noms hein, des, des plantes que j'ai mis. Donc là, on a un bambou sacré. Derrière, c'est un Dodia. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit, un petit arbuste. Ça ne devient pas très haut, mais ça fait énormément de petites fleurs blanches. Euh, là, on a euh, donc un saule crevette que j'avais taillé. Il faudra que je retaille un petit peu. là. Il y a des, des branches qui repartent un petit peu de euh, travers. Là, donc, euh, je le retaillerai. Et ici je me rappelle plus je me rappelle plus de son nom donc je le noterai si je m'en rappelle donc là c'est pareil ça de alors je me rappelle plus le nom je le noterai. ça fait un gros buisson en fait qui rougit à l'automne ça dure pas très longtemps par contre c'est super joli donc on peut le tailler en boule si on veut donc voilà donc là bon c'est la fin pour mon autre cerisier japonais, donc c'est un cerisier nain, là, le Kojonomai. C'est super joli, là. quand il était fleuri, il venait juste de fleurir. Bon, là c'est la fin, mais c'était le premier en tout cas à avoir fleuri. Premier cerisier en fleurs, donc c'est le cerisier nain Kojonomai que j'ai installé l'année dernière, en fin d'année. Je suis assez content parce que vraiment une première euh, il a vraiment énormément de énormément de fleurs donc euh, vraiment c'est vraiment joli Bon, j'ai pas mal de rosiers donc là j'en ai un ici et j'en ai d'autres là donc ceux là en fait euh, ce sont des, des alors pas celui ci celui ci euh, et celui d'à côté et j'en ai un autre en fait c'est des déco rosiers donc euh, c'est très peu sensible aux maladies pour ceux qui veulent pas s'embêter donc euh, bon, les autres il faut vraiment les surveiller hein, et puis enlever les feuilles les, les, et les traiter si vraiment ils sont ils sont attaqués euh, par les, les taches noires euh, malheureusement ça arrive euh, assez souvent en été quand euh, après la pluie donc euh, il faut vraiment passer beaucoup de temps euh, dessus donc là j'ai quelques genêts J'en ai trois normalement, euh, j'en ai deux là, voilà, l'autre sont... est là. Les arbres à papillons, ça c'est vraiment sympa, ça attire vraiment les papillons euh, et euh, les insectes butineurs. c'est vraiment super quoi. J'en ai un autre ici, Donc, que j'avais bien taillé en fait, je voudrais qu'il monte un petit peu plus, parce que comme j'ai euh, mes, mes graminées d'ailleurs, comme vous voyez, ça, ça repart. Ça repart bien là. Donc, ils ont, ils, ils ont été un petit peu plus lents que les autres, mais euh, ils sont repartis. Là, on a un arbre à perruque. Donc euh, ça, c'est pareil. Ça fait euh, des, des euh, comme des goupillons. Euh, c'est assez. Euh, euh, là, je vous invite à regarder sur Google Images parce que c'est difficile à décrire, mais euh, ça fait vraiment des, des, des, des, des super. Euh, euh, ouais les, les, ils appellent ça des perruques mais ouais ça fait comme des petits goupillons en fait euh, c'est euh, assez joli donc là j'ai un mimosa donc là ça doit faire 3 ans je crois qu'il est là celui là euh, là ensuite euh, un hibiscus pareil il doit avoir 3 ans je crois j'en ai remis un autre plus petit ici et j'en ai un autre juste à côté donc celui-ci qui est tout petit et ici j'en ai un autre Donc là j'ai mon parterre qui ressemble à rien il faut que je m'en occupe mais j'ai pas eu le temps vraiment de, de de reprendre ça donc il faut que je vais voir si j'ai le temps de m'en occuper cette année je vais essayer de de, de, de reprendre ça en main là c'est un peu l'anarchie là il y en a partout euh, l'herbe a poussé euh, je m'en suis pas vraiment occupé j'avais pas le temps donc euh, bon je vais essayer de, de voir ça donc là voilà les graminées c'est vraiment sympa alors là ça c'est un kiaria du Japon je crois ça fait plein de petites feuilles de fleurs jaunes voilà comme ça on les voit là d'ailleurs, ça commence à sortir. Je l'ai déplacé parce qu'il n'allait pas, donc bon apparemment il a bien repris. Il y a beaucoup de, de branches qu'il faudra que je, je coupe là parce qu'elles sont, elles sont mortes. Mais bon, il repart, donc euh, là c'est un deuxième lila. Voilà. Donc, ça, ça fait des fleurs bicolores, donc euh, je, je le refilmerai quand il sera en fleurs, là, ça va être sympa aussi le châtaignier, le noisetier, pardon. Voilà, que j'essaye d'éclaircir au, au niveau de, du bas pour essayer de, de, de laisser passer la lumière dans le bas de l'arbre et laisser la, la, la, la végétation en hauteur, Donc ça fait énormément d'ombre aussi, c'est pas mal, les, les chiens adorent. Donc euh, là, celui-ci que je ne vous ai pas présenté, alors il n'est pas encore, oui, ça, ça commence, ça commence. Donc ça commence à sortir les feuilles, Donc c'est un robinier euh, frisia, je crois. Euh, donc euh, robinia frisia, je crois le, le nom latin. Et ça fait euh, des feuilles très claires, en fait, les feuilles changent plusieurs fois de couleur, elles, deviennent... elles sont très claires au départ, euh, euh, assez fluorescentes. Et euh, ou jaune, je sais plus, non, elles doivent être vertes, vert clair au départ, et ensuite elles foncent, et ensuite elles deviennent jaunes à l'automne. Donc c'est assez sympa. Donc là j'ai mes bambous, euh, je, je taille parce que là c'est vraiment... <rire> là ça en a besoin, mais bon, comme j'ai d'autres trucs à faire, il faut d'abord que je fasse le reste, et ensuite je taillerai ça, et je m'en servirai comme paillage une fois passé dans le destructeur. Donc là on a, alors j'ai un autre lilas encore, donc ça c'est un lilas des montagnes, ça fait des petites fleurs, euh, bon c'est après c'est pareil, il faudrait aller voir dans Google Images, donc lilas des montagnes, donc euh, des œufs chers, euh, j'en ai mis que deux, euh, mais j'en mettrai d'autres en fait, je trouve ça vraiment sympa, il y en a énormément de couleurs, donc euh, là on a un végélien. Euh, j'en ai un autre d'ailleurs qui était euh, près de l'eucalyptus. Donc ça tout le monde connaît, hein, c'est euh, un forsythia donc un week euh, weekend. Donc euh, comme je disais précédemment, en fait il faut le tailler une fois qu'il a fini de fleurir pour que la taille soit optimum. Donc là un arbre faisant euh, golden en fait qui a une couleur très claire. Je l'ai mis en fond parce que comme ici c'est assez ombragé, en fait l'appareil ce sont des plantes, euh, des phyllocarpus, assez, euh, assez clairs en fait, avec du feuillage très clair. Pareil pour le, le saule, c'est un salix golden, je ne sais plus quoi. Et ce sont des, des, des feuillages très clairs, pour justement redonner un petit peu de couleur au jardin. Donc là, un petit euh, euh, un acer, euh, je ne sais plus... Euh, le, le, le type exact qui fait des petites feuilles comme ça c'est super joli, les contours sont rouges j'en avais un autre qui avait le bois rouge euh, son Kaku euh, mais euh, il n'a pas survécu donc euh, il était trop au soleil je pense, ça aime pas trop le, le soleil en fait ce genre de, de petit arbre donc il leur faut un terrain plutôt acide et euh, donc celui-ci, voilà, il a l'air déjà d'être en meilleure euh, en meilleure santé. Donc j'ai bien soigné le sol, euh, j'ai bien préparé le sol. Donc, euh, donc là on a, alors j'ai mis, on les voit d'ailleurs, c'est c'est déjà sorti. Voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, des cœurs de Marie. Donc on voit bien la forme du cœur euh, de, le, de la fleur. Donc je les ai mis l'année dernière. Alors il doit y avoir euh, du blanc et du rose. Je sais plus, euh, il y en a un, un troisième là. Donc normalement, il me semble qu'il y a un rose et deux blancs, ou l'inverse, je sais plus. Donc ça c'est vraiment joli. Donc là on a un, euh, un arbre de Judée. Donc celui-ci c'est pareil, il doit faire des feuilles euh, bicolores, euh, euh, vert, euh, verte, or, vert clair, orange, euh, rouge quand euh, les, les feuilles sortent. Donc euh, c'est assez joli. Bon, euh, c'était pas... Il est assez petit. Hein. Après, voilà ça met du temps. C'est assez lent euh, en fait comme croissance les arbres de Judée. Mais euh, c'est vraiment sympa. Là, j'ai mis un palmier. Alors je crois c'est un... Un, car... un petit carpus. Euh... Voilà, fortuné donc euh, bah, comme moi en fait il fait jusqu'à moins 15, moins 20 ce sont un des seuls palmiers qui résistent à ces températures il y en a un autre mais je vous le noterai, je ne me, euh, euh, me rappelle plus le nom donc il est petit hein, euh, je l'ai eu euh, là, dans une promotion euh, je ne sais plus où exactement, si c'est chez Gamver ou ailleurs donc euh, voilà, un, un grand palmier ça coûte quand même assez cher euh, plusieurs centaines d'euros, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros hein. donc euh, celui-ci je crois que j'ai payé 25 euros donc euh, il est déjà il est petit mais euh, il, il est pas mal hein. je trouve qu'il il pousse plutôt bien donc euh, je l'ai protégé cet hiver et bon il a il a passé l'hiver sans problème on voit qu'il fait des, de nouvelles feuilles il fait de nouvelles feuilles donc euh, bon il n'y a pas de souci. Ouais. des petites euh, fleurs qui poussent naturellement alors je crois que c'est des primes verts il me semble je ne suis pas spécialiste dans les, les petites fleurs, mais euh, il me semble que c'est ça. Donc là, ben, vous ne peut-être jamais vraiment vu, mais j'ai un grand tilleul, là, ici, juste à côté de mes abris. Donc, voilà, Ça, c'est ce sur quoi j'ai bossé euh, récemment. J'ai pas encore fini donc là, ici, ça, ça sera fermé sans doute par une porte si je décide de positionner la porte ici ou, deuxième option, si je décide de mettre une double porte ici donc le but, en fait, ça serait de fermer au final, j'avais commencé par fermer la partie gauche et quand je suis arrivé ici, je me suis dit que pourquoi pas continuer et avoir un, un espace clos beaucoup plus grand donc, euh, donc voilà, je pense que je vais fermer, c'est clair, jusqu'ici et ici ben je verrai soit je ferme complètement ou alors euh, et je, mets la, je laisse la porte une seule porte à droite pour euh, traverser tout je bougerai mes tuiles pour pouvoir circuler à l'intérieur je les mettrai sans doute là bas au fond là où je ne vais jamais et, ou alors je laisse euh, une double porte ici pour pouvoir accéder bon je, je sais pas ça c'est encore en réflexion comme là, je m'occupe du potager, j'ai laissé ça en suspens, ça me laisse le temps de réfléchir un peu. Donc voilà. Alors là, ceux-là, je ne me rappelle plus tous le nom, euh, le nom euh, des, des arbustes. Alors, là, on a encore deux rosiers. Donc, ça, c'est des rosiers buissons. Il y en a un jaune et un rouge. Celui-ci est rouge, l'autre est jaune. Donc, euh, un magnolia. j'ai toujours eu des problèmes avec ce magnolia, en fait. Euh, je suis euh, régulièrement obligé de le traiter euh, à la bouillie bordelaise. Malheureusement, il n'y a rien d'autre euh, qui, qui, qui puisse m'aider à résoudre le problème. Donc, je, je, je pense que les magnolias, c'est quand même assez fragile. Et c'est peut-être pas adapté euh, à mon environnement, je ne sais pas. Donc, euh, chaque année, malgré tout, il reprend, il repart, mais... Euh, il a vraiment du mal à partir, donc euh, je l'ai changé euh, de place déjà. La composition de la terre est bonne, donc euh, normalement il n'y a pas de souci. Bon, je ne sais pas. Donc là, on a donc le deuxième cerisier japonais colonnaire, celui-là est beaucoup plus grand. Il doit faire euh, 3 mètres, je pense, au moins. Donc là, ça, ça sort à peine. Et euh, bah donc là, j'ai euh, toute ma série de, de rosiers grimpants. Donc, euh, bon, j'ai fait des supports, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Il faudrait que je continue. Voilà, je voulais faire un petit côté euh, japonisant là, ici. Et donc là, ça devrait pas tarder à fleurir aussi. Donc, euh, j'en ai euh, deux qui sont euh, euh, qui ne sont pas remontants. Donc, euh, celui-ci, c'est un American Pillar. Et les autres, je ne me rappelle plus exactement le nom, alors, euh, je sais qu'il y a Madame Pereire alors, je ne sais plus, il faudra que je note les noms. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment joli quand ça fleurit. Et celui-ci est magnifique, il est, il est énorme. Dégage ça va être vraiment super ça va être fleuri un petit rosé buisson encore et là donc là on a les hydrangeas. j'en ai mis 5 euh, euh, je crois 3, 4, 5, 6 même 6 hydrangéas Les bambous que j'ai mis l'année dernière poussent bien. Voilà. Ça sera sans doute euh, le, la future location du, du poulailler ici, si j'en fais un. Il y a déjà une partie de clôture que je pourrais refermer. Les oiseaux, il se planque là-dedans euh, dans tout l'hiver. Donc mon noyer que j'ai retaillé pour le contrebalancer, parce qu'il penche sur la droite là. là dans les petits fruits euh, donc là on a les myrtilles un myrtillet qui a bien eu, qui a bien survécu là je l'ai bien protégé alors que les autres ont tous cramé euh, les autres années donc euh, alors euh, liocera je sais plus quoi c'est euh, en fait euh, des baies de mai donc là des groseilles à macro j'en ai deux ici un petit peu plus de mal à partir. Voilà. Le T-Berry, donc c'est un croisement entre le, le mûrier et le framboisier. Donc l'avantage ça n'a pas d'épines. C'est assez intéressant. Mon poivrier du Sichuan. Pareil planté l'année dernière, fin d'année. Donc là c'est un framboisier jaune. le grenadier, ici. Donc là, des miniers donc un ici, un deuxième ici. Là, des casseilliers, donc un ici, un ici. Là, j'ai mon mûrier sans épines, qui a fait une repousse. Donc là, des séanotes Skylark, donc c'est des arbustes persistants qui font des, des jolies fleurs violettes. Il y en a deux. Alors ici c'est un arbutus unedo, c'est un, un arbousier voilà, un arbousier. Donc ça c'est un arbousier, arbutus unedo lily. Donc est, il, est, il est moins grand que la, la, taille, la taille classique de l'arbutus unedo. Là donc c'est alors là j'ai deux arbres nains, des fruitiers nains, donc un prunier et un amandier. là on a un arbuste d'ornement euh, bon. c'est un, un arbuste euh, euh, persistant je dois encore en ajouter un autre ici il faut que je regarde je réfléchisse à ce que je veux mettre voilà donc ici comme vous allez le voir j'ai déplacé tous mes bacs pour récupérer de la place euh, au potager et donc, euh, dans chacun de ces bacs, en fait, je vais mettre des salades qui seront juste à côté de, de ma cuisine. Donc, euh, pas besoin d'aller loin pour aller chercher une salade. Donc, j'en aurai 4 quatre, quatre bacs. Ici, les herbes aromatiques. Donc, en fait, j'en utilise peu. Euh, essentiellement, euh, du persil et euh, de la ciboulette. Donc, voilà, 3 de ciboulette là j'ai mis de l'ail et de euh, je crois que c'est ail et oignon euh, perpétuel donc euh, en fait je n'avais qu'un seul pied donc euh, je vais les laisser se développer tranquillement ici euh, se développer et, et coloniser tout le, tout le bac j'ajouterai un peu de compost et de fumier pour euh, améliorer améliorer tout ça, peut-être pas trop parce qu'il me semble que ça n'aime pas trop ça il faut que je vérifie là j'ai rajouté de la martesia. Euh, J'en avais l'année dernière mais euh, je ne m'en suis pas bien occupé. Il n'y a, a pas survécu. Donc là je vais m'occuper ça un peu mieux. Là il faut que je déplace le, le thym. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. En fait, il faut plus un endroit euh, assez pauvre. Euh, plus dans une rocaille ou quelque chose comme ça. Donc, euh, je vais, je vais m'occuper de le déplacer. Il est là en attendant, mais ce n'est pas sa place définitive. Ici on aura le persil. Voilà mes bacs qui sont prêts à accueillir les cultures de tomates et d'autres légumes. et concombres qui seront aussi à l'arrière pour monter le long de, du quadrillage, là, de la pergola. Voilà, j'ai sorti... Euh, toutes mes salades que j'avais là, qui, on voit qui poussent bien en fait. Hein. J'en ai quelques unes qui se font piquer, euh, Celles-ci, je les ai achetées chez Gembert, je ne les ai toujours pas plantées. Donc là, je suis vraiment à la bourre, euh, il faut que je m'occupe de, de, de tout ça. Mais pour l'instant, j'ai aussi euh, poireaux, oignons qui sont là, que j'ai tout sorti. Là, j'avais deux bacs qui me restaient, je les ai mis là en attendant en fait. Je ne sais pas trop où les mettre pour l'instant, mais il faut d'abord que je m'occupe de, de remettre le terrain en place. Là, on voit l'évolution dans la serre. Et euh, hier, je me suis occupé d'enlever de, en fait, un maximum de, de compost que, que j'avais euh, entretenu pendant tout l'hiver pour le mettre dehors à l'endroit où seront les, les tomates et euh, les pommes de terre. Donc là, j'en ai encore pas mal ici que je vais aussi enlever. En fait, euh, euh, je vais en laisser bien sûr un petit peu, suffisamment, mais pas trop, pour pouvoir le mettre ici donc ici tous les cailloux là je vais tout enlever, je vais mettre ça dans mon allée et je vais refaire euh, je vais positionner mes tournesols maïs et euh, un petit pois ici, donc euh, bon c'est pas super ensoleillé, on verra bien ce que ça donne mais j'ai pas trop le choix, j'ai pas trop d'endroits d'autres endroits pour, euh, pour le mettre donc je sais pas si je vais laisser les petites, les petites barrières, je me suis bien embêté pour les positionner je vais peut-être les laisser comme ça, on verra donc euh, je vais transférer euh, donc, euh, éventuellement de la terre s'il n'y en a pas assez comme j'ai décaissé un peu et je comblerai avec euh, donc je, je rajouterai du compost, du fumier et je, je, je, je déplacerai tout ça justement euh, dans cette parcelle euh, qui est actuellement remplie de cailloux donc euh, voilà et aujourd'hui euh, je vais euh, je vais planter mes, mes, mes pieds de tomates de janvier donc euh, je vais tous les mettre, on verra bien, de toute façon j'en ai beaucoup, donc euh, je vais en mettre normalement 16 je crois, c'est euh, 2 x 8, donc, euh, donc je vais les éloigner de 50 cm, 50 à 60 cm, et donc je vais en mettre 16, là il fait vraiment super chaud, euh, d'ailleurs quand c'était fermé, là on voit la température actuelle, Donc alors est-ce que c'est précis, il ferait 34 degrés dans la serre, pourtant euh, c'est ouvert depuis... Euh, j'ai laissé les portes ouvertes, donc peut-être que je relèverai aussi les parties sur le côté pour bien que ça, ça aère, mais bon... Donc voilà, tranquille de gueule. Donc là, je pense que je vais bien sûr suivre les indications de Permagaia et d'enlever tous les poireaux. Alors peut-être que j'en profiterai pour euh, on en profitera pour, euh, pour faire une, euh, une tarte aux poireaux, euh, bah, même s'ils sont petits, justement, pour euh, en dégager un maximum et puis euh, en garder euh, quelques-uns pour faire des graines. Voilà, je récupérerai mon bac pour pouvoir bientôt semer beaucoup de choses. Donc voilà je vous montre euh, ce que j'ai fait euh, hier voilà donc euh, là j'ai euh, bah, retourné le terrain hein. euh, j'en ai fait une partie à la greninette et une partie la... au motoculteur parce que euh, bon j'avais j'ai mal euh, dans un bras donc euh, j'ai beaucoup de mal euh, à utiliser la greninette donc euh, donc voilà je le ferai qu'une seule fois et ensuite c'est fini ça restera euh, définitivement euh, comme ça, donc euh, voilà, donc euh, j'ai posé euh, toute la matière euh, organique dessus. Donc j'ai mis du, du compost, un peu de fumier aussi. Voilà, j'ai euh, de quoi faire là. Enfin, Je vais pas les mettre maintenant parce que, contrairement à la serre, euh, l'abri, lui, n'est pas fermé. Mais bon, je pourrais, hein, je pourrais très bien en mettre, mais bon, à mes risques et périls. Donc euh, j'ai pas envie de le faire. Et là, euh, bah, j'ai tout mon matière sèche en attente là donc, euh, les tailles de mes graminées euh, que je vais utiliser pour recouvrir, pour recouvrir le sol de mes pieds de tomates donc euh, voilà voilà donc j'ai fait le j'ai fait le tour là donc ma euh, bah, déjà ça commence à avoir une autre tête hein, euh, bien bien bien fleuri avec les feuilles et tout c'est vraiment sympa quoi là, il y a vraiment une belle euh, Une belle vision du jardin. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça sera sympa. Partagez la vidéo éventuellement et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous recevrez une alerte chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt